Au Parti Socialiste de la chaux de nous sommes convaincus que l'attention portée aux familles est une condition indispensable pour dynamiser notre ville. Euh, on a tous pu le constater après la crise sanitaire de ce printemps que beaucoup de familles ont réfléchi à leurs valeurs, à leurs priorités et ont cherché à retrouver un cadre de vie qui leur soit plus favorable. C'est exactement ce dont on dispose à la chaux de C'est une ville qui offre plein de possibilités différentes, mais qui est aussi une ville à taille humaine. On a une nature magnifique qui encadre la chaux de et on a un certain nombre d'atouts à faire valoir. Par exemple, l'accueil parascolaire. Depuis plusieurs années, l'offre d'accueil parascolaire à la chaude de s'est développée. Il y a maintenant plusieurs endroits qui sont accessibles dans différents quartiers de la ville. Il y a aussi depuis deux ans les tables de midi qui permettent d'accueillir des enfants un peu plus âgés qui ont encore besoin d'être accueillis entre midi et deux, mais qui peuvent sinon, un petit coup le matin ou l'après-midi, rester seuls. Cet accueil parascolaire il va permettre aux familles de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale et personnelle. Maintenant, il faut aussi qu'on soit extrêmement attentif à garder des lieux de qualité entourés de professionnels qui permettent aussi d'avoir des, des infrastructures pour que les enfants puissent se sentir bien, que ça ne soit pas trop harassant, qu'il n'y ait pas tout le temps du bruit, des activités, que les enfants puissent aussi se poser, surtout lorsqu'ils sont toute la semaine accueillis pour le parascolaire. Le Parti Socialiste de la chaux s'engage pour une ville accueillante pour les familles. Il s'engage à développer l'accueil parascolaire et les tables de midi, en recherchant toujours la qualité. Il s'engage pour une école innovante, prête à relever les défis pédagogiques de demain. Le Parti Socialiste de la chaux s'engage aussi à développer des parcs arborisés, des places de jeux, et à veiller à ce que l'offre en transport en commun soit accessible et de qualité. Enfin, le Parti socialiste s'engage également à soutenir l'offre culturelle et sportive accessible aux enfants de manière diverse et variée.